et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la MPC. Aujourd'hui, on va voir comment sampler un disque vinyle et faire un beat à partir des échantillons samplés. La MPC Live est dotée de deux entrées stéréo. Une première en RCA pour utiliser le préampli vinyle de la MPC et pouvoir brancher directement sa platine dessus. Dans ce cas, pensez bien à connecter le fil de masse de la platine et à positionner le sélecteur sur Phono. La seconde entrée stéréo est en jack 6.35 pour entrer au niveau ligne afin de connecter vos autres appareils audio externes. Dans ce cas, positionnez le sélecteur sur ligne. Dans les deux cas, vous pouvez utiliser le potentiomètre pour régler votre niveau d'entrée. Aujourd'hui, nous utilisons une platine Numark PT01 Scratch qui a une sortie niveau ligne. Nous utiliserons donc les entrées jack de la UPC. Pour commencer, nous allons créer un projet vide et ouvrir le sampler qui est accessible dans la page menu. Il faut activer le moniteur pour pouvoir entendre le signal entrant sur la MPC. Pour échantillonner à un niveau correct, vous devez trouver le bon équilibre entre le niveau de sortie de votre appareil externe et le niveau d'entrée de la MPC. Et veillez à ne pas dépasser le 0 dB. On obtient ici un bon niveau sonore. On va donc commencer par sampler le premier disque. On peut maintenant sauvegarder ce sample. Et on peut l'utiliser en l'assignant dans un programme, au pad A1 par exemple. Nous allons l'éditer pour ne garder que la matière utile. Il faut bien se mettre en mode trim ou chop pour que ça fonctionne correctement. Sur la quatrième page de q il y a un zoom qui permet d'ajuster au plus juste les points d'entrée et de sortie du sample. Mais vous pouvez aussi zoomer avec les deux doigts. On peut maintenant trimer le sample pour recadrer l'échantillon grâce à la fonction « Discard ». Cette boucle devrait suffire. Ajoutons des slices à chaque transient, ce qui permet d'isoler chaque son de batterie pour pouvoir les utiliser indépendamment sur les pads. Une fois que c'est fait, on peut exporter ces samples directement dans un programme dédié. Ici, nous allons utiliser une méthode non destructive pour pouvoir ajuster les slices si nécessaire. On peut maintenant charger le programme avec les sons slicés. On l'utilisera un petit peu plus tard. On va passer au second disque rythmique. Suivons le même procédé que l'échantillon précédent pour préparer le programme. On va cette fois créer un programme avec les échantillons séparés pour pouvoir les traiter indépendamment. Voyons maintenant le programme Edit pour accéder aux échantillons créés. Avec l'enveloppe d'amplification, on peut par exemple atténuer la fin des samples en réduisant leur décai. Voilà pour les deux programmes de batterie. On va maintenant pouvoir sampler des percussions. Voilà qui devrait suffire. On peut maintenant passer à la partie harmonique en samplant des ensembles de cordes par exemple. et un second échantillon avec une nappe de corde. Voilà, on a toute la matière nécessaire pour programmer l'introduction du morceau. On peut maintenant ajouter un premier jeu de violon. On va pouvoir rajouter les congas. Là, les congas sont clairement trop fortes. On va atténuer le volume de leur programme. Bon, c'est pas mal, mais il manque un peu de précision sur le kit de batterie. On va pouvoir ajouter un synthé de kick drum inclus dans la MPC. Voilà, c'est une bonne base. On va maintenant pouvoir enregistrer une basse. On va utiliser le plugin Bassline avec un son de basse SUB pour accompagner ce morceau aux sonorités bien DUB. On a branché un clavier Akai MPC Mini MK3 sur la MPC directement en USB. Maintenant que l'intro du morceau prend forme, passons à la suite en programmant une première partie. Pour ce faire, nous allons dupliquer le pattern de l'introduction dans la séquence suivante. On va commencer par faire évoluer la ligne de basse. Maintenant compléter la rythmique avec une partie un peu plus breakbeat jungle grâce à nos samples de l'amen break. Ajoutons cette nappe de corde. Pour accorder la nappe, nous allons utiliser la fonction 16Level qui permet d'adapter sa tonalité sur chaque pad. Pour finaliser le morceau, nous allons créer une deuxième partie en ajoutant des hiats, premier violon et quelques effets. pour cette vidéo. Vous trouverez en descriptif de la vidéo les liens pour acheter ces instruments. N'hésitez pas à aller les essayer en magasin et à vous abonner à notre chaîne. A bientôt